Ancrées dans un territoire, les grandes métropoles sont des lieux de commandement qui rassemblent des fonctions de gestion politique, économique, financière, culturelle, symbolisées par leur Central Business District. Ce sont aussi des nœuds privilégiés pour la circulation des richesses, des hommes, des savoirs et des informations. La mondialisation a renforcé leur position dominante en accélérant et en accroissant les interconnexions. Les métropoles fonctionnent ainsi en réseau, c'est-à-dire qu'elles sont interconnectées. L'archipel mégalopolitain mondial relie par des moyens de communication performants et rapides les mégalopoles et les métropoles mondiales. Cela renforce leur suprématie et elles s'entraînent les unes les autres à être toujours plus intégrées dans cet archipel. En effet, les métropoles mondiales sont en relation constante grâce aux réseaux immatériels, comme Internet, et elles se livrent aussi une concurrence féroce. Les métropoles de commandement privilégient les relations entre elles et sont des espaces moteurs de la mondialisation. Cependant, elles tendent de plus en plus à intégrer des métropoles secondaires dont les fonctions de commandement sont incomplètes. Certaines villes sont à l'écart des flux de mondialisation. Ces métropoles sont confrontées à des difficultés économiques et sociales comme la violence et le chômage. On parle parfois à leur sujet de Shrinking Cities. Une ville comme Détroit aux États-Unis est longtemps apparue comme un bon exemple de Shrinking Cities, même si aujourd'hui elle a retrouvé un certain dynamisme.